Alors ainsi donc, on a Elon Musk qui voudrait racheter euh, Twitter, tandis que Vanguard, le, le géant de la gestion d'actifs, le numéro 2 juste après BlackRock, sort de sa réserve pour dire oh, « non, non, non, je ne suis pas d'accord ». Bon alors, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce genre de bataille capitalistique euh, de gros sous euh, entre eux, des Américains euh, qui sont habitués euh, à ce genre de bataille ben, C'est important, ces choses-là parce que euh, derrière ce petit fil qui dépasse de la plotte, eh ben, c'est bien toute la plotte qui pourrait finir par venir, euh, en particulier euh, d'un point de vue de recomposition médiatique, et même euh, d'un point de vue un peu plus radical, euh, sur euh, notre manière d'envisager l'état de droit. Ah, rien que ça. Je ne dis pas que ça va venir, mais je dis qu'il y, euh, y a un maillon faible ici, il y a euh, un coin à enfoncer, un truc assez rigolo à observer, analyser euh, et sur lequel se positionner et je dis positionner parce que il y a une spéculation assez intéressante à faire sur Twitter aujourd'hui, je vais vous expliquer laquelle dans cette vidéo. Et c'est pas si fréquent qu'on puisse euh, qu'on puisse comme ça euh, associer euh, l'utile au lucratif et c'est bien ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Twitter grâce à, à, à l'offre d'Elon Musk. Et donc on va regarder ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Inscrivez-vous, à chaque fois que je fais une vidéo, ou presque toujours, il y a, il y a un article d'analyse euh, qui, euh, qui va avec. Et euh, c'est très rigolo euh, d'avoir le son, c'est quand même vachement plus utile de pouvoir lire, de pouvoir étudier, de pouvoir comprendre, parce que c'est pas tout à fait rien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vais essayer de la faire courte, parce que déjà je suis en train de l'improviser euh, sur les quais de scène euh, parce que je voulais absolument la faire et j'ai pas le temps, euh, et que le papier est important. Euh, et, euh, et puis lire c'est bien, hein. c est, c est, moi je fais de la vidéo pour vous faire lire, il hein. ne faut pas croire. Euh, donc après vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... euh, et pas, euh, si, si Elon Musk euh, est en train de faire son offre de rachat aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Euh, il fait son offre de rachat euh, aujourd'hui euh, parce que, euh, comme il l'analyse lui-même, euh, Twitter, Twitter est devenu la place du village mondial. Le village mondial, ça vous dit peut-être rien, c'est un concept qui, qui vient de Marshall McLuhan, qui est uh, uh, le grand penseur du XXe siècle des médias, quelqu'un d'assez extraordinaire. Euh, et bah, si, c'est ce que dit euh, tout, Elon Musk dans son offre, il dit "Mais Twitter aujourd'hui c'est la place du village. La place du village mondial, c'est là où s'échangent les informations. Et qu'est-ce qui est -ce qu en train de se passer aujourd'hui sur cette place euh, du village mondial On est en train d'y mettre un peloton de gendarmerie euh, pour contrôler ce que tout le monde y dit. Alors, ce pas pour rien qu'on est en train de faire ça. Euh, on est en train de faire ça parce que nous sommes dans un système à bout de souffle. On est dans un système néolibéral euh, effondré, déjà, euh, fondé sur la dette, fondé sur tout un tas de systèmes qui sont devenus radicalement dysfonctionnels. Donc, ce truc-là devrait gentiment s'effondrer. Hein, je ne dis pas que ça ferait pas mal, mais ça devrait arriver. Mais, sauf si, euh, sauf si le, le système arrive à muer, en, euh, en État policier, s'ils arrivent à se maintenir par de la répression totale. C'est un peu ce qui s'est passé en Union soviétique. On savait que c'était foutu en 1921, hein, la NEP, toutes ces choses-là, avant même que Lénine ne meure, on savait que le truc était foiré. Ça a tenu jusqu'en 1991. ça a tenu 70 ans euh, uniquement euh, sur de la répression et sur un État policier. Bon, bah, 70 ans, c'est un peu long quand même, moi je vous avoue, si ça pouvait durer un peu moins longtemps, ça m'arrangerait. Euh, et du coup, bah, Twitter est en train de se faire euh, fermer le claqué, bon, comme un peu tout, hein, c'est-à-dire qu'on voit la température monter tranquillement. Euh, et ça, ça embête beaucoup Elon Musk, euh, parce que bah, qu'est-ce qui se passe quand vous, quand vous mettez un peloton de gendarmerie sur la place du village et que plus personne peut dire ce qu'il veut bah, Les gens se barrent. Les gens partent, les gens vont ailleurs, les gens rentrent chez eux, les gens vont plus sur la place, et c'est bien le problème de Twitter. Et c'est le problème de Twitter euh, qu'on a vu notamment euh, avec l'arrivée de Getter, qui est donc un concurrent euh, à Twitter qui est en train d'arriver, où en moins d'un an ils ont réussi euh, à, à faire venir 700 000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien quand même. Euh, c'est pas encore les 200 millions de Twitter, mais ce n'est pas rien et surtout euh, qui pourrait, euh, dans les jours ou les semaines qui viennent, voir Donald Trump arriver sur Gator, parce que Trump voulait lui aussi faire son réseau à lui, il connaît sa puissance médiatique, et donc il disait il n'y avait pas de raison que moi je ne puisse pas faire mon Twitter à moi, sauf que son truc est en train de froirer gentiment, ça prend l'eau, et du coup il pourrait, et donc si, si il rejoint Gator, vous allez avoir quelques millions de personnes qui vont arriver avec lui, et là vous allez pouvoir un truc qui va pouvoir prendre, et vous vous rendez compte finalement qu'en 1, 2, 3 ans, vous pouvez faire un concurrent sérieux à un truc comme Twitter. Euh, et ça, c'est très problématique, parce que la seule valeur ajoutée de Twitter, c'est le monopole. C'est-à-dire qu'en soi, les fonctionnalités de Twitter, il euh, n'y a rien qui, soit reproductible, euh, qui ne soit reproductible assez facilement. Hein, la, la valeur de Twitter, c'est dans le nombre d'utilisateurs et donc dans le côté monopolistique. Si, euh, tout d'un coup, euh, vous vous rendez compte qu'il bah, faut avoir 3, 4, 5 applications pour pouvoir parler aux autres, ça devient euh, fastidieux, compliqué, pénible. Puis et, et, et surtout, euh, le fait qu'ils aient plus de monopole, ça veut dire que très très vite, dès qu'ils font un faux pas, il y a quelqu'un qui va s'engouffrer dans la brèche. Et, et donc, c'est la mort à terme. Mais Après, c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour absolument tous les réseaux, c'est pareil pour Uber, c'est pareil pour tous ces trucs-là. Hein. Euh, sauf que... Chez Twitter, il y a un truc qui est particulièrement intéressant, c'est que Twitter, c'est le plus petit des gros. Parce que Facebook, vous comprenez, il y a 2 milliards de personnes qui, euh, qui vont dessus euh, chaque jour, ce qui est hallucinant quand on y pense, euh, alors que Twitter, c'est que 200 millions. 2 milliards avant d'y arriver, c'est compliqué. 200 millions, vous y arrivez. Facebook, ça vaut 600 milliards. Twitter, ça en vaut 40, c'est à la portée de Musk. Facebook, non. Donc, vous avez comme ça ce, ce, ce plus petit des gros qui permet euh, d'aller euh, attaquer le truc... Euh, et alors Elon Musk vous dit qu'il fait ça euh, pour un enjeu civilisationnel, euh, qu'il fait ça de manière euh, presque désintéressée. Alors c'est un habitude de ces trucs-là, Musk. Hein, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire. Euh, je ne dis pas qu'il n'a pas, un intérêt, qu a pas euh, un intérêt civilisationnel réel, je suis d'accord avec lui, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Mais Musk a un intérêt personnel aussi. Il est très très fort, Musk, euh, pour euh, toujours associer un intérêt général et un intérêt personnel. Hein. Ça, il aime beaucoup, il sait très très bien faire, il le fait avec le bitcoin, avec les cryptos en général, il le fait avec Tesla, avec SpaceX, euh, ça, il ne faut, faut pas croire. Quel est l'intérêt de Musk Dans l'intérêt de Musk, c'est qu'il se rend bien compte que Twitter, là, en quelques années, euh, va péricliter parce que la place va se vider. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous tapez sur la tête des gens, à partir du moment où euh, bah, vous n'avez plus de liberté d'expression, les gens vont aller ailleurs, où ils n'y nulle part, mais ils ne vont, euh, vont pas rester. Et lui, il est un peu embêté parce que euh, Elon Musk, après Barack Obama, euh, c'est le deuxième plus gros compte euh, sur Twitter, euh, à part euh, les joueurs de foot et les chanteuses. Donc il a 80 millions euh, de, de, de followers sur Twitter, c'est énorme Il sait très bien que si jamais le truc se pète la gueule, ce sera compliqué pour lui de recommencer ça. Donc il a aujourd'hui euh, cette petite manne euh, qui est en train, euh, train d'être mise en danger. Et elle est mise en danger de manière assez précise, euh, parce que, euh, alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de Twitter, probablement pas, et vous avez raison, mais Jack Dorsey, le président fondateur de, de Twitter, qui était déjà pas exactement euh, une personne d'un libéralisme farouche, enfin libéral au sens américain, oui, mais libéral au sens français, non, euh, qui, euh, qui déjà euh, a fourragé dans les élections, qui déjà euh, bah, a coupé Trump, euh, ben, il est parti euh, à la fin de l'année dernière, euh, et il est parti en laissant place à son directeur technique, euh, M. Agrawal, je me souviens plus de son prénom, là, tout de suite, je, je, je, je suis désolé, j'improvise cette vidéo. Et M. Agrawal, c'était son, son directeur technique, c'est, si vous voulez... Euh, c'est un gars qui, euh, qui est absolument contre la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui trouve que oui, c'est absolument normal de taper sur la tête des gens. Euh, il a fait ses déclarations. Il ne faut pas aller chercher très loin. Hein. Il suffit d'aller chercher sur, euh, sur sa page Wikipédia puis vous verrez que euh, le gars est un gentil petit nazillon en puissance. Hein, si vous pensez comme moi, c'est très bien. Puis si vous ne pensez pas comme moi, je vous tape dessus. Hein, c'est le genre de mec un peu carré-carré euh, et qui a du mal à comprendre qu'on puisse penser différemment de lui et qui, en plus, c'est un technique c'est un mec qui va être très très très très fort pour euh, faire des nouveaux boutons des nouvelles fonctionnalités euh, trouver des manières très futées de vous faire de la pub auquel là où vous y attendez pas et euh, mais en revanche avoir une vision de long terme avoir une vision civilisationnelle et comment intégrer son groupe dans cette vision civilisationnelle lui hein, c'est fric et fonctionnalités faut pas aller chercher plus loin euh, et euh, Vous savez, vous savez que vous êtes pénible, monsieur. Bah non, c'est con putain. Excusez-moi. C'était les. C'était les, les, les, les aléas du. Pas direct, mais je sais pas si je vais monter ça. Euh, donc je reprends. Monsieur Agrawal, euh, donc.. Euh, a été a remplacé Jacques Dorsey sur Twitter, et quand on y réfléchit, en fait, c'est assez, c assez euh, de la part de Vanguard, donc euh, j'en ai pas encore parlé de Vanguard, Vanguard donc, euh, et, euh, a contré euh, Musk en, en redevenant le premier actionnaire de Twitter, et en montant assez agressivement euh, au capital de Twitter ces dernières semaines, bah, en même temps que Musk, donc pour dire « écoute mon coco, ça va pas être si facile que ça ». Et là, la, la, position, euh, de, la, la, la position de Vanguard, elle, elle se comprend assez bien. Euh, donc Vanguard, c'est un énorme gestionnaire d'actifs qui est systémique comme BlackRock, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas survivre à l'effondrement du système. Donc eux, ils ont intérêt à ce que le système devienne policier, ils ont intérêt à, à, la, à la répression. Et, euh, et du coup, euh, bah dans, un, dans un État qui devient policier, « Oui, Twitter, ça n'a plus un intérêt dingue, si vous voulez. Une fois que euh, vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez, encore une fois, une fois que la place est vidée, la place n'a plus beaucoup d'intérêt. » Ils le savent très bien, et du coup, eux, leur position, c'est de se dire « bah, euh, Tant qu'à faire, autant mettre un gars euh, qui, va, euh, aller, euh, qui va aller tondre euh, le mouton, qui va aller même, même pas lui traire la vache, mais qui va aller, euh, simplement, euh, la, qui, qui va aller simplement la mener à l'abattoir, c'est pas plus compliqué que ça, et euh, une fois que vous avez fait ça, euh, et ben vous, c'est assez simple en fait de comprendre ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous faites rentrer, vous faites de Twitter une espèce de LinkedIn, euh, où euh, vous allez ouvrir ça aux marques pour euh, monétiser le truc, vous allez monétiser les 200 millions d'utilisateurs de Twitter euh, pour leur mettre plein de pubs dans, dans tous les coins. Euh, en faisant ça, vous allez faire beaucoup d'argent pendant un petit bout de temps. Les gens, bien évidemment, vont se barrer parce que ça va reperdre l'intérêt, et puis vous sacrifierez le truc, mais comme vous n'en avez pas besoin à long terme, bah, euh, autant, euh, autant mener la, la vache à l'abattoir plutôt que de la laisser mourir de sa belle mort. C'est ça, en fait, le plan d'Aggrawal et de Vanguard derrière. C'est euh, de, de faire de la valeur pour les actionnaires, euh, en, en, en disant gentiment aux utilisateurs, de toute manière, c'est plus pour vous, ces trucs-là. Euh, et donc, on comprend assez bien, tout d'un coup, euh, pourquoi Musk, lui, euh, qui a ses 80 millions de, de followers, avec lesquels il fait énormément de choses. Hein, je veux dire, le, le, il fait de la manipulation de cours du bitcoin avec ça. Euh, c'est pas, pas, pas juste pour rire qu'il a 80 millions d'abonnés sur Twitter. C'est quelque chose qui est important pour lui. Euh, et en plus de ça, si vous voulez, autant, euh, autant Vanguard disparaît avec le système, autant Musk, euh, il doit trouver ça probablement très rigolo d'être l'homme le plus riche du monde, autant si dans 5 ou 10 ans, euh, il devient que simplement euh, milliardaire ou millionnaire, euh, je pense qu'il s'en fout en fait. Hein. Vous savez, c est, c est, c est, il fait partie de ces gens, euh, il a un seul jet privé, euh, c'est enfin, pas quelqu'un qui a des besoins extraordinaires, c'est dans ce sens-là. Donc, on, on se retrouve dans, dans, ce, dans cette confrontation où vous êtes avec euh, Musk qui a envie de conserver le statu quo plus longtemps et, euh, et Vanguard et Agrawal, donc le nouveau PDG, qui eux, au contraire, veulent, euh, veulent amener la vache à l'abattoir, faire beaucoup de fric sur votre dos et, euh, et, et foirer le truc. Donc, on est là-dedans, dans ce cadre-là, et là, donc, euh, Musk fait son offre euh, parce qu'il a intérêt à bouger vite, parce que là, plus ça va, si Getter commence à prendre, s'il commence effectivement euh, à, à surmonétiser et à faire fuir tout le monde, ça peut aller très vite, ces choses-là. Donc, il fait son offre, et là où ça devient intéressant d'un point de vue de spéculation, c'est que, euh, Twitter euh, a répondu euh, de la meilleure manière possible pour nous. Euh, vous avez peut-être entendu parler du truc, c'est ce qu'on appelle la poison pill. Alors c'est un très mauvais terme, la poison pill, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. C'est en fait une contre-mesure euh, où ils ont pris euh, donc, cette contre-mesure qui consiste euh, à empêcher Elon Musk de monter au-dessus de 15% du capital euh, de Twitter de manière assez simple, c'est-à-dire que s'il dépasse 14,9% de, de parts de Twitter, ils vont se mettre à émettre des tonnes et des tonnes d'actions à tarif préférentiel pour leurs actionnaires historiques. Ce qui fait que bah, Musk, à chaque fois qu'il achète des actions, il faudra qu'il en achète encore plus, encore plus, encore plus. Et euh, là où lui espérait débourser, euh, ou en tout cas espérait valoriser Twitter 40 milliards, euh, bah, il faudra peut-être la valoriser beaucoup, beaucoup plus. Alors on dit que c'est une poison pill, c'est-à-dire un peu la pilule de cyanure, euh, parce que c'est un peu comme si le conseil d'administration préférait se suicider plutôt que de passer entre les mains de quelqu'un comme qu Elon Musk. Et, pff, ouais, alors l'idée, c'est de se dire que euh, quand vous émettez des actions comme ça, de manière totalement inconsidérée, vous avez deux problèmes. Le problème boursier est assez simple, c'est que ça peut assez vite vous emmener au tapis. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième chose est que... Euh, bah, euh, surtout, le, le conseil d'administration de Twitter donc, qui a refusé de présenter l'offre à ses actionnaires et qui, est, en, en revanche, est en train de la souiller avec euh, cette manœuvre, bah, il est quand même censé servir ses actionnaires, le conseil d'administration. Et donc, même s'il n'est pas d'accord avec l'offre, si l'offre est intéressante pour les actionnaires, bah, légalement, ils sont tenus de la proposer. Donc, euh, donc ça, les, ça, ça les met dans une situation un petit peu fragile, parce que si le cours ne remonte pas au-dessus de l'offre de Musk, c'est-à-dire 54,20 dollars par action, euh, et bah, en cours, Musk va les bouffer qui va arriver en disant, bah écoutez, vous avez un conseil d'administration qui ne sert pas ses actionnaires, puisqu'il ne valorise pas Twitter euh, au prix où moi je l'offre. Euh, et donc ça, si vous voulez, tant que Twitter est à moins de 54,20$, euh, vous savez que le conseil d'administration est en danger et que Musk a de bonnes chances de réussir euh, de réussir sa, sa, sa, sa prise de pouvoir. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc vous avez ce plancher de 54,20$. Euh, alors quand j'ai écrit mon papier hier, on était à 45$, dollars. ça va bouger très vite, hein, dans tous les sens. Ça va faire le yo-yo, c'est pour ça que c'est une spéculation, hein. c'est qu'il euh, faut avoir le cœur un peu bien accroché. Mais vous avez ce plancher qui est que bah, si le truc descend un peu trop bas, il finira par réussir à avoir son truc, et euh, il finira par acheter ses actions à 54,20$. Et vous, si vous êtes un peu futé, bah, vous aurez acheté pas cher et vous ferez une belle plus-value. Donc ça, c'est le, le premier cas de figure, c'est que euh, le, le cours de l'action reste en dessous de 54,20$. L'autre cas de figure, c'est qu'il monte bien au-delà de 54,20$, parce que bah, vous avez bah, vous avez Vanguard et vous avez tout un tas de, de techniques qui vont être mises en place pour euh, faire monter le cours, pour empêcher euh, que, euh, que, que, que Musk puisse prendre sa, sa, sa, sa, son, son pouvoir. Et s'il se passe ça, bah, vous avez aussi gagné, puisque vous avez un cours qui aura qui a monté fortement. Bon, bah, ça c'est pas très compliqué euh, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une spéculation qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'il euh, faut avoir le cœur bien accroché, il y a un petit risque que euh, le truc euh, s'effondre un peu, euh, mais euh, vous avez quand même un rapport bénéfice risque qui est carrément en votre faveur. Et si on prend l'historique euh, des poison pills, ce que personne ne fait, bien évidemment, euh, vous avez deux très grandes euh, cas, très deux grands cas de, de ces pilules de cyanure, de ces manœuvres euh, dans, dans le même secteur en plus que Twitter. Vous avez, euh, vous avez la prise de contrôle euh, de PeopleSoft euh, par Oracle en 2005. Larry Ellison euh, s'est payé PeopleSoft. Il a fait une offre à 5 milliards. Euh, PeopleSoft n'était pas content. Ils ont mis en place euh, leur poison pill. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, 18 mois plus tard, il a racheté 10 milliards. C'est-à-dire qu'avec cette poison pill, vous avez multiplié par 2 euh, le prix de l'action. C'est pas mal quand même. Euh, donc c'est vous dire que le truc euh, peut être carrément intéressant. Euh, et que la réalisation voulait vraiment PeopleSoft. Vous avez un autre exemple qui est encore plus sympa, c'est celui de Netflix. En 2012, euh, vous avez Carl Icahn, qui est un grand investisseur, qui est monté à hauteur de 10% euh, sur Netflix, sans dire ses intentions d'ailleurs. Hein, il était étonné, quand on, enfin, il a fait l'étonner en tout cas, quand Netflix a, a mis en place la poison pill, nous on ne veut pas de Carl Icahn, euh, donc euh, on met la poison pill, et qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui, qui suivent Le cours s'est envolé le cours s'est envolé, parce qu'ils n'étaient pas cons, ils ont mis leur poison pill, et ils ont mis les contre-mesures qu'il fallait avec, et du coup, Carl n'a pas réussi à prendre le contrôle, il a simplement fait 450 de 457% de plus-value en 14 mois. Vous voyez un petit peu, c'est intéressant comme situation, c'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment la petite spéculation à faire. Vous achetez du Twitter en dessous de 5420, vous regardez ce qui se passe, vous n'y allez, allez pas d'un coup, parce que ça va faire le yo-yo. Donc vous euh, vous attendez un peu et vous regardez. C'est un truc qui va durer 12 à 18 mois, normalement. Hein. Euh, donc euh, Et ça va d'autant plus durer que Musk a, a annoncé qu'il n'allait pas relever son offre, mais qu'en revanche... Euh, il avait euh, un plan B, et les plans B chez Musk, on les connaît assez bien, les plans B, généralement, c'est justement d'utiliser ses followers. Et là, il a une manière particulièrement facile d'utiliser ses followers, c'est qu'il peut très très bien arrêter de tweeter et aller se mettre sur Gator pendant deux semaines. Et là, s'il fait ça et qu'il emmène ses followers avec lui, je peux vous dire qu'il va y avoir une petite panique boursière chez Twitter. Ils sont quand même 80 millions sur, sur 200. Alors 200, c'est quotidien, mais c est, c est, il doit avoir quelque chose, je sais pas, comme 20% des utilisateurs actifs. C'est pas rien du tout, ça. Euh, surtout quand vous savez que c'est un truc qui a besoin de monopole. Donc vous avez là quelque chose de très intéressant qui fait qu'il faut s'attendre à ce que, même si vous cette poison pill qui vise à, à faire monter le cours, que ça commence par que ça puisse baisser encore pas mal. Donc moi je me positionnerai un peu tout de suite, et puis après j'attendrai que ça baisse pour me positionner encore en deux ou trois fois. Ça c'était la petite spéculation. Et puis on va terminer euh, un petit peu quand même euh, une raison pour laquelle c'est pas de l'investissement, et que ce sera jamais que de la spéculation ce truc-là, c'est... In fine, mettons que Musk arrive euh, à, à prendre son contrôle de Twitter, pareil, et alors Est-ce que c'est bien C'est un sursis, c'est pas mal. Mais est-ce que vraiment on peut accepter qu'un bien public euh, comme un réseau euh, type Twitter soit dans des mains privées que ce soit Vanguard ou, ou Musk, parce que, euh, bon, peut-être que vous, vous êtes content, mais peut-être qu'il euh, y, y aura toujours des gens qui seront mécontents de la personne euh, qui, qui, qui, qui détient le truc. Et quand je dis la personne qui détient le truc, c'est aussi bien euh, Musk, Vanguard, que même un État, que ce soit géré de manière publique. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on gère euh, ce genre de truc Comment est-ce qu'on fait... Euh... Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quelque chose d'assez simple euh, qu'on peut faire, euh, que personne... Enfin, c'est quelque chose qui, qui je trouve, m'est beaucoup trop méconnu, et c'est très important, c'est peut-être la partie la plus importante de la vidéo, j'aurais dû commencer par là, c'est que... Euh, il faudrait simplement rendre Twitter interopérable. Ah, c'est un mot un peu moche, l'interopérabilité, mais euh, ça vous change la vie. Et si on y réfléchit deux secondes, il est même absolument incompréhensible que Twitter ne soit pas interopérable. C'est une bizarrerie extraordinaire. On va prendre un exemple tout simple. Qu'est-ce que c'est l'interopérabilité C'est que simplement, vous avez un compte Getter, que vous puissiez envoyer un tweet sur Twitter et que Getter sur Twitter puisse vous envoyer un message sur Getter. C'est ça l'interopérabilité. Ou Getter, ou n'importe quel autre réseau, que n'importe quel autre réseau puisse se connecter à Twitter. Euh, ça a peut-être l'air bizarre comme ça, mais votre téléphone fonctionne comme ça. Euh, il vous vient pas à l'idée de ne pas pouvoir euh, appeler un téléphone Bouygues euh, avec votre téléphone orange ou d'envoyer un SMS à Free euh, à, avec un SFR. De ne pas pouvoir faire ça. C'est interopérable, c'est évident. Euh, de la même manière, euh, bah, il ne viendrait pas l'idée de ne pas pouvoir vous connecter à un site internet parce qu'il n'est pas sur le même réseau que vous. Tout, tout le web est interopérable. Euh, tous les emails sont interopérables. La base même des réseaux sur lesquels nous communiquons sont interopérables. Et que tous ces géants qui sont en train de se faire prendre une rente de situation sur leur monopole sont tous construits sur un, un truc interopérable. Ils ont souillé euh, les, les fondateurs d'Internet qui ont fait un truc extraordinaire euh, en, en mode ouvert, qui ne sont pas enrichis, hein. Tim Berners-Lee qui a fait le, le, le World Wide Web, bah, il ne s'est pas enrichi lui, hein. il a fait ça euh, bah, juste pour la beauté du truc. Quoi. Et ils sont en train de souiller ça par-dessus. Euh, et il suffirait de rendre ça interopérable, et ça, ça serait génial, parce qu'une fois que vous avez ces interopérables, ben, pour vous, c'est quand même vachement plus sympa, parce que vous n'avez pas besoin euh, d'avoir euh, 15 applications, vous n'avez pas besoin d'avoir WhatsApp et euh, Telegram, et je ne sais pas quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir Getter et Twitter, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 applications sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 applications de taxi, parce que ça marche pour plein de choses, ce truc, hein. Euh, et surtout, euh, bah, tous ces gens qui sont en concurrence, ça les oblige à avoir des comportements un peu vertueux, c'est-à-dire que tout d'un coup, Twitter ne peut plus vous taper sur la tête n'importe comment parce que euh, vous allez vous retrouver, euh, bah, vous allez aller ailleurs, tout simplement. Et donc ça, c'est vachement bien. Euh, d'un point de vue euh, légal aussi, ça, ça permet d'avoir des gens qui appliquent la loi euh, à la faveur des utilisateurs. En revanche, il y a un seul problème qui est euh, vaguement euh, énorme, c'est que tout d'un coup, ces boîtes ne valent plus rien. Parce que la valeur de ces boîtes, c'est le monopole. Et euh, bah, dans le, elles prennent des, des rentes de monopole. Et donc, à partir du moment où vous enlevez le monopole, bah, ces boîtes ne valent plus rien. C'est pour ça que Twitter, c'est jamais qu'une spéculation. Et que si jamais vous voulez vraiment un truc vertueux à long terme, il faut aller vers ça, il faut aller vers de l'interopérabilité. Et vous verrez que si on va vers ça, bah, les Twitter, les Facebook et tout ça, ça deviendra euh, des boîtes euh, pas très sexy euh, qui font des trucs... Euh, bah, extraordinaire finalement. Euh, et, euh, et ça, ça devrait finir comme ça. Vous avez en France un, un truc qui s'appelle la quadrature du net qui a travaillé énormément sur cette question d'interopérabilité. Allez lire, ils font des articles. Ils ont un très très bel article sur. Euh, il y a le lien sur le site L'Investisseur sans costume, sur mon article. Euh, et euh, une fois que vous avez ça, bah, euh, vous avez un truc où enfin vous n'avez plus de problèmes de GAFA, vous n'avez plus ces problèmes-là, et c'est important ces choses-là parce que, euh, et, et ça je vais terminer, euh, parce que cette vidéo est en train d'être beaucoup trop longue, je vais faire un truc beaucoup plus court, euh, c'est que euh, tout ça est aussi doublement important parce qu'on ne parle pas simplement de liberté d'expression et d'information. On est en train de parler euh, de la fabrique du droit. C'est un truc que je répète souvent et que je vais répéter beaucoup plus euh, ces, prochains, ce, ces prochains temps. C'est que euh, en l'an 2000, il y a un juriste américain qui a publié un article qui s'appelle Code is law. Le code informatique fait loi, dans lequel il dit que à partir de maintenant, la fabrique du droit va se faire euh, dans euh, l'écriture du code informatique de ces géants plutôt que euh, dans les assemblées parlementaires. Et il a raison. Et il a raison. Euh, et du coup, si vous voulez, euh, le fait de travailler à cette interopérabilité, c'est une manière de reprendre le pouvoir, c'est une manière de remettre la main sur euh, le code, et donc de retrouver de la souveraineté. C'est pas du tout neutre, c'est un truc, c'est même massif. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo que ce, cette petite offre de rachat couillon de Musk par Twitter, elle tire un fil beaucoup plus important. Et si aujourd'hui vous pouvez avoir pris conscience de ce, ce petit bijou que serait l'interopérabilité, qui existe déjà d'ailleurs pour Twitter, hein, ça s'appelle Mastodon, la solution interopérable, est très intéressante mais encore une fois les réseaux n'ont de valeur que par leur taille et tant que vous ne rendez pas twitter interopérable mastodon aura énormément de mal à, à émerger donc voilà vous avez aujourd'hui euh, tous ces petits bonbons une spéculation sur twitter euh, une petite réflexion sur la liberté d'expression et euh, sur l'évolution de ces gars soit pour euh, muer en état policier répressif soit au contraire retrouver de la souveraineté allez à plus à votre bonne fortune